Coucou Armel, euh, voilà je, je ressens euh, l'élan spontané euh, de, euh, de partager en fait mon sentiment sur l'atelier euh, que j'ai fait avec toi euh, sur la confiance en soi. Euh, alors clairement j'ai pris un shoot de confiance en moi euh, durant ces deux modules et bien sûr j'en ressens les effets encore maintenant et je pense que ça va juste s'expanser au fur et à mesure. Euh, comprendre ce qu'est la confiance en soi déjà a été euh, énorme puisque euh, je pense que notre, euh, notre définition de la confiance en soi est euh, complètement biaisée euh, donc déjà ça a remis euh, bien euh, les pendules à l'heure euh, comprendre pourquoi on perd aussi confiance en soi euh, voilà euh, donc euh, comprendre euh, voilà, les, les, les racines de notre perte de confiance en nous pour euh, ben justement changer ça. Donc ça en tout cas pour moi, ça a résonné euh, fort. Et, euh, et je repars avec quoi euh, de cet atelier euh, Alors plusieurs mots. Euh, alors amour de soi, clairement. Euh, je comprends euh, ce que signifie maintenant euh, l'amour de soi. Euh, mais je ne le comprends pas euh, seulement avec ma tête, je, je le vis. Voilà, je le vis et ça aussi, ça ne demande qu'à s'expanser en moi. Euh, donc c'est juste incroyable euh, parce qu'il y a encore quelques temps, ce, cet amour de soi était juste un concept et cette année, j'avais décidé, j'avais vraiment posé l'intention que l'amour de soi ne serait plus un concept, mais ma réalité. Euh, et donc, Armel, tu y as euh, contribué largement. Euh, voilà, les autres mots qui me viennent euh, et avec quoi je repars, c'est euh, une liberté et une reconnaissance. Alors une liberté d'être qui je suis, une liberté euh, euh, libre de penser ce que je veux penser, euh, d'être qui je suis et une reconnaissance euh, ben justement de la femme euh, géniale et extraordinaire que je suis. Et que cette reconnaissance, je me fais le cadeau, mais de me l'offrir à moi-même. Voilà, je n'attends plus du tout cette reconnaissance de l'extérieur. Et forcément, euh, ben, ça change, euh, ça change, j'allais dire, toute la vie. En tout cas, ça change euh, vraiment tellement de choses en moi. Et je sens que ça bouge, que, que ça a bougé déjà euh, très fortement. Parce qu'avec Armel, c'est toujours... Euh, assez rapide, c'est concret et rapide et, euh, et voilà donc euh, et bien sûr bien sûr, c'était une évidence, je repars avec euh, une confiance euh, en qui je suis euh, en la femme que je suis euh, une confiance en la vie, une confiance en mes projets euh, parce, que, parce que tout est là tout est là, tout est plein tout est rond, tout est à l'intérieur de moi. Et qu'effectivement, et qu euh, renforcer sa confiance en soi, euh, c'est juste euh, un catalyseur, quoi, pour ensuite, pouf euh, créer et euh, créer ce qu'on a envie de, de créer et vivre ce qu'on a envie de, de vivre. Donc, Armel, merci. Merci pour cet atelier, euh, toujours euh, tellement riche d'enseignements. Toujours un peu de théorie, mais pff, voilà, génial. Euh, merci. Et n'hésitez pas euh, à participer à, ce, à cet atelier qui, j'en suis sûre, euh, euh, aura un, un impact sur vous, sur votre confiance et sur votre vie. Voilà, à bientôt les amis. A bientôt Armel